Bonjour, je suis Bernard Pichou. Est-ce que vous voulez gagner 40 millions d'euros par seconde en utilisant une méthode américaine utilisée par les Américains d'Amérique Alors, allez sur wwwon pas du tout de votre gueule.com.